Papa, que je sois papa, euh, probablement que ça nous, euh, bah, ça nous touche particulièrement. Et, évidemment. Justement, sur ce thème de la paternité, KAD, on a l'impression que certains de, de vos rôles les plus intéressants ont été des rôles de père. au oui. départ, hein, je vais bien, oui. ne pas, et puis le dernier qu'on a. Comme, vu des aussi, comme des rois. Oui. Celui-ci aussi. Je, je vous remercie d'ailleurs pour euh, vos magnifiques euh, critiques. Hein je vous le dis, je vous l'avais dit hein, que je, je regarderais. Je vous remercie d'avoir tant soutenu ce film. Euh, oui, en fait, euh, effectivement, je crois que je suis extrêmement euh, ému par euh, la relation euh, père et fils. Je pense que ça vient de ma... Bon, on en avait parlé ensemble, rappelez-vous, mais je crois qu'on en avait parlé de, de ma relation avec mon père. Quoi. Voilà, on, a, on a tous une relation un peu particulière avec son père, quand on est un garçon. Euh, surtout quand on a un père qui n'avait pas tellement le temps de faire de la psychologie et qui, était, euh, qui, avait beaucoup, qui passait beaucoup de temps à travailler pour essayer de nous offrir les plus belles vacances, les plus beaux jours à Noël. Euh, c'est des choses qu'on qu qu qu apprécie plus tard et trop tard, sans doute, parce qu'on euh, ne s'est pas rendu compte sur le moment que votre père, s'il rentrait à 9h du soir et qu'il partait à 5h du matin, c'était pour vous aider une meilleure vie et pas pour vous taper parce qu'il était énervé. Quoi. Donc euh, ça, on l'apprend. Euh, mais c'est vrai. Et, et je pense que c'est important. Euh, le cinéma... Euh... Oh, oui, je sais, je sais, c'est dur. Pas fait, je te dis. <rire> Excusez-moi, je quitte un peu l'assemblée la parce que... Non, <rire> ah, ouais, mais vous savez... Ouais, en plus, euh, c'est curieux, mais ça, ça me poursuit, même dans les propres films que j'ai pu, pu écrire, comme Marseille, il, il s'agit aussi d'un père et de la mémoire et de la transmission et tout ça. Mais je trouve que c'est un magnifique thème, finalement, cette, cette idée de paternité, transmission, euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je dirais, voilà, c'est quelque chose qui me fascine un peu, moi. Mais dans ce film-là, vous êtes le...